Petit chicken, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une vidéo très très spéciale. Et je ne dis jamais, ça. Vous-même, vous savez. Je fais des intros normalement, mais je ne dis jamais que c'est une vidéo très spéciale. Mais aujourd'hui, je suis très mignonne aujourd'hui. Mais bon, on est là pour ça. On est là pour une vidéo. Premier test. Premier test de quoi de ça. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, j'ai décidé, écoutez-moi bien, de me percer toute seule. J'ai fait des commandes d'abord sur AliExpress. Le temps que ça arrive, j'ai vu la vidéo d'Esteban Munoz qui a commandé sur Shein. Ben, je me suis dit, putain, si je le savais, je n'aurais pas passé 40 000 commandes sur AliExpress. J'ai passé commandes sur Shein. J'ai acheté deux kits de perceurs, piercing perçage solo, stérilisés, individuels, à visage unique, sur Chine, 2 euros la pièce, et j'ai décidé de faire cette vidéo face cam avec vous et de me percer avec vous. Je suis comme ça. J'ai peur qui bat. J'ose pas. J'ai peur de le casser. Je suis un mamébé. bébé. Mais bon bref les gars, si cette vidéo vous intéresse, restez pour la suite. Je suis comme ça. Je vous explique. Donc pour commencer, j'ai du papier. J'ai pris... Des, euh, des éponges. Enfin, comment on appelle ça Je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai le traque, j'ai le stress. J'ai pris ça pour désinfecter. Je me désinfecte la main. Voilà. Je me, suis, je me les suis lavé avant, hein, mais je me les désinfecte encore. Voilà. J'ai pris du stérimar donc de l'eau salée, pour désinfecter juste après le versage. J'ai le kit en face, là, ici, right here. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, bref. Donc, on va déballer ensemble et on va, du coup, me faire sur cette oreille. Tu j'ai pris là, il là. Voilà, j'en Donc, je dois... Voilà. Donc, je vais me faire le troisième trou. Je stress déjà. Je vous jure, quand je voyais les gens le faire, je me disais, c'est bon... Arrête de stresser, pourquoi tu stresses euh, Limite tu me disais que euh, c'était surplus que les gens euh... est-ce que vous entendez ma respiration frère Que les.. Ah What Il est déjà cassé. Je sais même pas comment je fait C'est comme ça je genre... Je peux pas. Mais le produit se présente comme ça. Putain, il n'a pas l'air si stérile que ça, mon gars. Bref. Désolée, mes ongles et tout. Je n'ai pas fait ma manicure. Bref. Le produit se présente comme ça. Je ne sais même pas par où je vais à montrer. Pour faire le, la mise au point. Bref. Et je pense que tu appuies comme... Ah, ai stress je stresse. Je vais vraiment désinfecter. Je remets du produit. Attendez, je... Voilà. Je le pose sur mon... Bon, je suis propre. Oh, je suis pas bien. Sur ma vie, je suis pas bien. Je vais me pleurer. Je suis pas bien. Donc, je mets du produit sur mon. Vous allez me dire, elle est too much. Elle est too much. Elle est, too much. Elle est pas too much. Je serais super. Je ne pourrais pas le faire. Sur ma mère, je pourrais pas le faire. Je vais pas y arriver, les gars. Cordialement. Vous savez que je me suis bien fait toute seule un piercing, genre ici. Et j'avais mis euh, de la glace, euh, je l'ai fait à l'aiguille et tout, quoi. J'ai pas autant stressé. Mais là, là, je suis pas sereine. <rire> je vois même pas. Attendez, je vois pas. Je, regarde, je vais regarder là pour faire, pour faire le. Je le... <rire> <J> sais <'ose> pas. <rire> J'ai pas mes lunettes, j'ose pas où est-ce que je veux qu'il soit le troisième trou là. Attends. One eternity later. Je vois pas, je vois pas. Ouais. Ok les gars. On va y aller. Oh, j'ai déjà mal. J'arriverai pas. Sur ma mère, j'arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Je vais jamais y arriver. Surtout que je vois rien, je stresse. C'est pas possible, ça fait 10 minutes. Ok. Là, vous voyez Je vois pas. Je vous jure, je vois pas. C'est pas possible de moi. C'est pas possible de. 6, 5, 4. C'est quelle manière de compter ça? C'est même pas assez, si? Les gars, c'est quelle manière de compter? J'ai fait 6, 5, 4 et je l'ai fait. Je l'ai mal fait ou pas Même pas J'ai fait 6, 6, 5, 4, j'appuie. Ça fait pas mal. Mais je sais pas si je si il, est, il est passé ou pas. Ouais, bah ouais. Ça fait même pas mal. Ça fait pas mal mais je suis au oh, stress. J'ai trop fait mal. J'ai eu parcourir, pour avant, hein. c'est bien, oui voilà la boucle elle est un petit peu grande la boucle est un petit peu grande oh, mais ouais. c'est quoi ça, j'ai fait tout un suspense, j'ai les oreilles qui chauffent un petit peu, j'ai stressé j'étais limite en pleurs, j'ai appuyé sans me rendre compte limite et au final euh... chill bah écoutez écoutez écoutez, bah, Tout va très bien mais je suis super contente je suis super contente, ça fait pas mal du tout les gars Donc je vous conseille à 10 000% Pour ceux qui veulent se faire percer euh, Le lobe gra Gratos, non pas gratos quand même Mais en fait je suis encore euh, sous mes émotions voilà. Je suis trop fière Je suis trop fière Je suis contente Il y aura sans doute une deuxième partie Voilà du coup je vais désinfecter tous les jours Mais bon vous voyez hein, j'ai plein de personnes Vous en faites pas, je sais en prendre soin voilà, euh, Je suis super super contente En fait voilà, ça chauffe un petit peu là Mais je vous jure que ça fait pas mal du tout Pas mal du tout oh, Ça pique un petit peu Mais ça fait pas mal Voilà, pas mal Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit Donc au final, trop bien Trop, trop bien euh, Je suis trop, trop contente Voilà, les gars Ben écoutez, cette vidéo est terminée Je suis choquée Parce que ça a été super vite mais pas l'impression que c'était passé Je vous jure, j'étais là C'est passé, quoi. Ben voilà, écoutez euh, Cette vidéo est terminée Moi, c'est trop bizarre Parce que ça ne s'est pas cassé si ça s'est cassé, ça chauffe là je sens que ça picote hein. ça picote un petit peu donc faudra bien en prendre soin de désinfecter deux fois par jour, enfin désinfecter du coup avec du stérima, mais euh, voilà bien désinfecter et tout, là ça chauffe un petit peu je vais pas vous mentir, normalement faut pas autant chipoter mais voilà, euh, donc je suis très très contente de l'avoir fait, d'avoir osé ça pique un peu là, il faut que ça se calme. Je vous tiendrai au jus dans mes prochaines vidéos. voilà. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu, voilà. Il euh, n'y a pas de j'incite pas d'incite, vous faites ce que vous voulez, voilà. Euh, si vous êtes mineur ne le faites pas, demander à vos parents. Attendez, allez voir faire perceur en... Chez en... un perceur, si vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas commencer à vous dire, oui, ne le faites pas, tu fais ce que tu veux fais ce que tu veux, je ne suis pas ta daronne, voilà, donc euh, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, je pense que cette vidéo elle va en encourager plus d'un, parce que vous allez me dire, mes frères la meuf, elle a fait en deux deux, elle n'a pas stressé, c'était du ping bing, bing bon, allez un petit coucou, je vous fais de gros bisous, ciao